Nous allons donc aborder le thème des probabilités en lui-même. Alors les deux exemples typiques que l'on prend pour illustrer euh, les probabilités, c'est le lancer d'une pièce de monnaie pour euh, voir si on a pile ou face, et le lancer d'un dé à six faces. D'accord. Et donc ça commence effectivement comme ça. On lance une pièce équilibrée on admet que par raison de symétrie on a autant de chances de sortir pile que face donc en général euh, si vous prenez une pièce de monnaie et que vous la lancez un nombre très très grande fois vous devriez arriver à peu près à 50% de pile et 50% de face en théorie vous devriez arriver à exactement à 50% de pile et 50% de face il n'y a pas normalement de raison que la, le côté face de la pièce euh, que la pièce tombe le plus souvent sur le côté face que sur le côté pile. Aucune raison euh, qui vous reste là, sauf si la pièce elle est mal faite, elle est déséquilibrée et puis là éventuellement... Même chose pour un dé, normalement si un dé est bien fait, euh, chacune des faces du dé devrait tomber avec, enfin devrait, euh, oui. on devrait avoir chacune des faces du dé avec la même probabilité, donc on a la même chance d'avoir un 1, que un 2, que un 3, que un 4, que un 5, que un 6. Oui, il y a quelque chose, Adrien Je sentais ta main qui se levait. Ouais, je pense que euh, si équipes, ça va faire poids, euh, plus de Ça pourrait tomber plus d'un côté que de l'autre. Avec une pièce de monnaie, c'est plus difficile. Avec un dé, on peut s'imaginer qu'on met plus de poids sur une des faces, sur le 1, par exemple. Et Puis le dé, il tombera plus souvent sur le 1 parce que le poids est plus grand. Une pièce, c'est plus difficile à... Elle pourrait tomber sur la tranche aussi. Une pièce de 5 francs, par exemple, c'est assez épais. On pourrait s'imaginer que si on la lance, elle tombe sur la tranche. D'accord donc, donc, ça reste des probabilités qui sont théoriques. Voilà, donc on dira, par exemple, que la chance d'obtenir pile, c'est 1,5, ou la chance, la probabilité d'obtenir pile, c'est 1,5. Donc ça, c'est des, des valeurs théoriques. Maintenant, si on prend ce deuxième exemple, euh, on nous dit qu'un joueur de basket, il a réussi 8 lancers sur 1000 jusqu'à présent. Donc on pourra, dire a, on pourra éventuellement dire qu'il a 8 chances sur 10 de réussir un essai ou euh, 80% de réussite. Est-ce que vous voyez une différence entre le joueur de basket et le lancer d'une pièce de monnaie ou le lancer d'un dé oui. Mmh. oui. donc là, il y a effectivement. Le joueur de basket, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Quand on lance une pièce ou quand on lance un dé, c'est purement le hasard. Euh, si le joueur il marque ou pas, ça c'est plus seulement le hasard. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Il pourrait être un petit peu blessé à l'épaule, et puis là il va moins bien marquer. Euh, il pourrait avoir mal dormi la nuit précédente, la, la nuit avant le match, et puis là peut-être qu'il sera pas aussi en forme, donc il aura, il aura moins de succès. donc c'est un peu la différence qu'on va faire dans ce cours, on va s'intéresser uniquement aux expériences qui sont dites aléatoires c'est à dire que la seule influence, il n'y a pas d'influence externe qui peut venir euh, perturber les probabilités donc c'est que le hasard auquel on va s'intéresser ici. Donc le hasard c'est un bien grand mot euh, et c'est vraiment vraiment des des résultats sur lesquels on ne peut pas influencer. Il n'y a pas d'autre influence que, que le hasard. Alors il y a tout un vocabulaire qui est lié aux probabilités qu'on va voir ici euh, un peu rapidement. Donc on, on note oméga toutes les éventualités possibles peuvent se présenter au cours d'une épreuve aléatoire. Et cet oméga, on l'appelle l'univers. Donc par exemple, Adrien qui joue aux cartes là. C'est un jeu de combien de cartes Donc l'univers... L'univers du monde d'Adrien actuellement... l'ensemble de toutes les cartes. Donc il euh, y a quoi Un as, un, un as de cœur, un 2 de cœur, un 3 de cœur, etc. Hmm? Donc c'est l'ensemble de toutes les cartes. Si on joue à pile ou face, l'univers, et eh bien, c'est les deux événements possibles, pile ou face. Donc c'est l'ensemble des résultats possibles. Donc si on imagine que Adrien tire une carte, et eh bien l'ensemble des possibilités l'ensemble de toutes les cartes qu'il y a dans son jeu. Donc ça, ce sera l'univers. Si on lance un dé une fois, l'univers des résultats possibles, eh bien c'est 1, 2, 3, 4, 5, ou 6. C'est un ensemble, donc on note ça avec des accolades. Et puis, voilà. Donc l'univers l'ensemble de toutes les éventualités ou issues ou résultats, l'éventualité, l'issue ou le résultat, c'est ce qu'on peut obtenir quand on fait une expérience aléatoire ou une épreuve aléatoire. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc maintenant, si on joue à pile ou face et puis qu'on lance la pièce non plus une fois mais deux fois, eh bien l'univers ça va être par exemple obtenir pile pile ou pile puis face ou face puis pile ou face puis face c'est de toutes les possibilités qu'on a si on tient compte de l'ordre d'accord on pourra obtenir bah, une fois pile, une fois pile première fois pile, deuxième fois pile première fois pile, deuxième fois face première fois face, deuxième fois pile ou première fois face, deuxième fois face je vais pas faire la même chose avec les dés parce que là il y a 36 possibilités si on tire deux dés on peut avoir différents résultats possibles donc ça, ça nous donne l'univers. Alors ensuite, un événement élémentaire, c'est une éventualité. Si on s'intéresse au dé, par exemple, eh bien, on a Six événements élémentaires, obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, obtenir un 4, obtenir un 5, obtenir un 6. Si on s'intéresse à pile ou face, on a deux événements élémentaires, donc c'est les, les plus petits événements possibles si on veut, obtenir face ou obtenir pile. Et un événement de manière générale, c'est un sous-ensemble de l'univers. Donc on peut imaginer des tas de choses. Si on tire un dé, un événement possible, ce serait obtenir un nombre pair, par exemple. Ou obtenir 2 ou 6. Des, des événements donc ici sous forme avec la notation d'ensemble obtenir un nombre paire ben ce serait obtenir 2 4 ou 6 et puis là ce serait obtenir 2 ou 6 Autre manière de noter ça après. Donc on lance une pièce de monnaie. Euh, on l'a déjà vu, l'univers c'est pile, face. Et des... Donc on la lance une seule fois. Et les événements c'est pile et face. Donc ici, les événements élémentaires, ou plutôt tous les événements, se résument aux événements élémentaires quand on lance une pièce. On n'a pas d'autres possibilités ici. Par contre, si on tire une carte d'un jeu de 32 cartes, euh, on a comme événement élémentaire chacune des cartes du jeu. Donc par exemple, as de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur, etc. Donc on va tous, tous les avoir. Hein, le 1 de carreau, etc., etc. Et puis après, on a toutes les combinaisons possibles de ces, éléments élément, de ces événements élémentaires. Donc des événements d'autres événements possibles. Ce serait, par exemple, tirer une carte rouge ou tirer un roi. Bon, je sais pas, vous pouvez en imaginer euh, des tas. Si on tire qu'une seule carte. Oui les événements élémentaires. Il y a 36 événements élémentaires. Mmh. Mais il y a 36 2 puissance 36 événements différents de ce type-là. Par exemple, tirer une carte rouge, tirer un roi. Donc, si on voulait en faire la liste, ah, okay. là, il, y a, il y a tous les événements élémentaires, tirer un 1, un 2, un 3, un 4, etc. Ou alors tirer une carte rouge ou tirer... Je ne sais pas, je ne les ai pas mmh. tous en tête, mais il y a... Mmh. Ça, ça se montre je ne vais pas le faire maintenant Alors, encore, tout plein de vocabulaire. L'événement impossible. Un événement qui n'a jamais lieu. On parle de l'événement certain. Donc le sous-ensemble univers de l'univers est un événement certain. Puisqu'on est sûr, par exemple, quand on lance un D, on est sûr d'obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Il n'y a pas d'autre possibilité qu'on appelle l'événement certain. On a vu cette notation-là, A bar, c'est l'événement complémentaire de A. Euh, l'événement contraire de A. On dit aussi des fois complémentaire. A bar ou événement contraire. Euh, par exemple, si on prend A, obtenir pendant 1 1, 2, 3. Et bien l'événement contraire, c'est celui qui va venir compléter l'événement A pour arriver à tout l'univers. Donc obtenir 4, 5, 6. 4, 5 ou 6. Qu'est-ce l'événement contraire l'événement contraire, quand on joue à pile ou face, pile ou face, si on a A qui est égal à pile, et bien l'événement contraire, il est égal à face. Et puis on doit avoir l'union des deux, qui est égale à l'univers. Donc quand on prend l'union des deux événements, on doit obtenir l'univers. Ensuite, on retrouve ce symbole d'union. Donc je vous rappelle ici en mathématiques, c'est soit A, soit B, soit les deux. Et puis on a l'intersection de deux événements, donc c'est quand à la fois l'événement A et l'événement B. Euh, ont lieu. Et puis on parle d'événements incompatibles lorsque l'intersection de deux événements est l'ensemble vide. Par exemple, si on prend un D et qu'on a l'événement A qui est obtenir 1 ou 3 et l'événement B qui est obtenir 5 ou 6. Deux événements sont incompatibles puisqu'il n'y a aucune intersection entre les deux. Donc on ne pourra jamais avoir à la fois A et B. Si on obtient 1 ou 3 et si on obtient 5 ou 6, il n'y a jamais rien qui est commun aux deux. Donc il n'y a pas, pas d'élément commun ici. Donc on va beaucoup s'intéresser, mais pas seulement, à des événements qui sont dits équiprobables. Ça veut dire des événements qui ont tous la probabilité, la même chance, d'avoir lieu. Comme j'ai dit par exemple, quand on lance une pièce, on a autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. Quand on lance un dé, on a autant de chances d'obtenir chacun des, des, des faces du dé. Donc, chacune des faces du dé, plus exactement. On parle ici d'événements élémentaires. Les événements élémentaires, ce sont chacun des événements de l'univers. Si ces événements sont équiprobables, alors la probabilité de chacun de ces événements, c'est 1 sur n. Donc 1 sur le nombre d'événements élémentaires qu'on a dans l'univers. Par exemple, si on jette un D une fois, alors la probabilité d'obtenir 1 est égale à la probabilité d'obtenir 2, etc. Jusqu'à 6, c'est égal à 1 sixième. Donc on a une chance sur 6 d'obtenir le 1, on a une chance sur 6 d'obtenir 2, etc. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Vous êtes un petit peu bombardé de vocabulaire. essaye d'illustrer il un peu à chaque fois avec un exemple, ça deviendra un peu plus clair quand vous ferez des exercices. Ensuite, quelques règles. Alors, la probabilité d'un événement est toujours positive avoir une probabilité négative. La probabilité de l'univers, c'est 1, puisqu'on est sûr, quand on réalise une expérience, d'avoir au moins un des éléments de l'univers. Donc on a 100% de chance d'obtenir un événement, 1, 1 des événements de l'univers. Si l'intersection de deux événements est nulle, alors la probabilité de l'union des deux, c'est la somme des probabilités de chacun des éléments. Et une probabilité, c'est une fonction. Donc il y a des valeurs comprises entre 0 et 1, toujours. Une fonction, ça veut dire qu'on va toujours noter P de quelque chose égale un résultat. Donc, Par exemple, la probabilité d'obtenir 1 quand on lance un dé. On a, on a la même notation que pour les fonctions f de x égale quelque chose, f de 1 égale quelque chose, puisque la probabilité c'est une fonction, alors on utilise la même notation, p, avec des parenthèses, et à l'intérieur, on met le ou les événements, dont on veut calculer la probabilité. de règles. Alors, on va s'intéresser essentiellement aux quatre premières. Je vais commencer par, euh, par ces deux là. Donc, la probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité euh, de l'événement impossible est égale à 0 puisque par définition l'événement impossible est impossible donc il n'a aucune chance d'avoir lieu. Et puis, alors ça, ça reste normalement encore assez intuitif, la probabilité de l'événement contraire est, est égale au complémentaire de la probabilité de l'événement A, ainsi si j'ai par exemple A qui est égal à obtenir un 1 quand on lance un dé. Quand la probabilité de A est égale à un sixième. Ici, l'événement contraire, c'est obtenir 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. La probabilité de l'événement contraire, puisque la somme des probabilités doit faire 1, on doit toujours à 1 quand on a la probabilité de l'univers c'est 1 donc la probabilité ici de A bar c'est forcément 1 moins 1 6 donc 5 6 puisque quand on met les deux ensemble la probabilité de l'union des deux est égale à 1 puisque l'union des deux ici c'est égal à l'univers on a 100% de chance d'obtenir un élément de l'univers et donc, on doit s'assurer que quand on prend ici A et son complémentaire, la probabilité d'obtenir celui-là ou celui-là doit nous donner forcément 1, donc 100%. Et puis celui-ci, celui on voit mieux quand on prend ici, sinon ici on a ici un événement A et un événement B, de l'union des deux donc l'union des deux je vous rappelle que c'est tout ça de manière un peu imagée c'est la probabilité de A plus la probabilité de B et puis on doit enlever l'intersection parce que si on prend A et si on prend B on a pris les éléments qui sont là au milieu, on les a pris deux fois. Donc on doit les enlever une fois. Si je prends ici A et B, en termes de probabilité, ou même en termes d'ensemble, de, de, si je fais l'union de ces deux-là, ou si je prends ça plus ça, je prends les éléments qui sont là et les éléments qui sont là j'ai pris deux fois ceux qui se trouvent au milieu Donc, si je veux compter les éléments qu'il y a dans A ou dans B eh bien je dois enlever une fois cette partie là pour avoir ça plus uniquement ce bout là sinon ce bout là on l'a pris deux fois ce bout là qui est l'intersection des deux des deux ensembles Puis les autres, on va pas les voir maintenant, il y a des, des, des preuves là un petit peu plus euh, formelles. réfléchir si on n'en prend plus deux mais trois, donc l'union de trois événements, euh, on doit enlever toutes les intersections, et puis après on doit encore ajouter l'intersection des trois. Ça On le voit normalement assez bien encore, si on fait des Et Maintenant si je les prends séparément, 2, et trois. Si je veux prendre, si je veux cette partie-là, d'accord. Maintenant, je vais essayer de mettre cela. Donc, on a ça, ça et ça. Donc, on va prendre celui-là, celui-là, celui-là. Et puis après, on doit enlever celui-là, celui-là, et celui-là. on en a enlevé trop si on fait ça. Parce que, comment dire ça... Ouais, c'est pas forcément évident à montrer. On a encore ici la partie qui est commune au 3. Euh va venir rajouter par derrière. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Pour, pour moi, ça l'est. Vous ne devez pas apprendre la c'est intéressant de la comprendre aussi. Pour deux, c'est facile. Pour trois, c'est un peu plus. Euh, il manque des traits. Attendez. Je vais le refaire comme ça, ça ça, ça, ça c'est l'intersection de ces deux là ça, ça, ah oui c'est juste Donc, l'intersection de ces deux là l'intersection de ces deux là voilà, comme ça c'est mieux et puis maintenant si on veut tout ça, alors on doit prendre on va prendre tout ça, tout ça et tout ça, donc A, B et C, je ne les ai pas nommés, mais A, B et C. Bon, il est un peu en grève là, mon... Mais... Il ne veut plus Voilà. Et puis ensuite... On a compté des éléments en trop, donc on doit enlever ça. Donc on enlève celui-là. On enlève celui-là. Donc on enlève l'intersection. Attendez. On enlève l'intersection de celui-là et celui-là. On enlève l'intersection de, de ces deux-là. Donc celui-là et celui-là et puis on enlève celui-ci mais celui-là on l'a enlevé une fois de trop j'aurais peut-être dû les mettre euh... attendez je le refais on enlève celui-là et puis on enlève celui-là. Mais là, on en a enlevé trop. Donc, il faut encore ajouter une fois, il faut rajouter une fois de plus ce petit bout-là. Une fois. Non, juste une fois. Il y a des choses qui sont pas faciles à expliquer. Hein. Pourtant ça a l'air simple, c'est des ronds. Avec des petits bouts qu'on enlève. Le plus simple, ce serait de faire un découpage. Mais je pas de ciseaux. Je vous montre la prochaine fois. Je viendrai avec, euh, avec mes bouts découpés, puis vous verrez que... Pourquoi? Ou si quelqu'un a des ciseaux, je vais le faire pendant que il ne reste pas, pas beaucoup de temps.